Même, hein. Bien, Philippe euh, Vigier, qu'en pensez-vous On doit se réjouir ou pas Oui, on s'en réjouit. Oui. Je veux dire, pour une raison simple, oui. c'est que derrière euh, ce nom de Bernard Arnault, euh, oui. c'est un béton court, tous ceux qui ont la euh, chance d'être à, à la tête d'une grande entreprise capitalistique, c'est qu'il y a des centaines de milliers d'emplois à la clé. Vous voyez, moi je vais prendre les choses très simplement. Dans ma circonscription, je suis heureux, heureux, parce que vous voyez, je suis en Eure-et-Loire, donc en région centre-val de Loire. Qu'est-ce qu'il y a en région centre-val de Loire C'est là où est née la Cosmétique-Vallée. La Cosmétique-Vallée, elle est connue dans le monde entier. C'est un cluster qui est devenu un pôle de compétitivité mondiale. Eh bien, dans une petite commune de 400 habitants, il y a 200 emplois qui se créent. Vous voyez, ça c'est bon pour le développement durable. Ça évite à des gens d'aller à Paris tous les jours travailler. Ils ont 200 emplois sur place. Est-ce qu'ils sont bien payés ou pas C'est ça qu'il faut regarder. Eh bien, Est-ce que vous avez souvent vu des gens qui travaillent chez je dire qu'ils sont mal payés Oui, Mais très rarement. Genre, Mais vous, mal, hein. vous en connaissez, mais moi j'en connais beaucoup qui vous montreront le contraire. À quelques dizaines de kilomètres de chez moi, c'est Vendôme. Là, c'est Bernard Arnault qui vient d'investir une somme considérable. Donc, lorsque vous connaissez Chartres, lorsque vous connaissez la région centre, lorsque vous connaissez la France... et moi, je me réjouis du fait qu'on soit capable d'avoir des pépites industrielles et qu'on soit capable, justement, de faire en sorte que derrière, il y ait des milliers et des centaines de milliers d'entreprises. Ils ça il a... plutôt que d'avoir des entreprises délocalisées en Chine ou ailleurs. Bon, mais la question, la question finalement, sur le chiffre en lui-même, parce que 200 milliards, qu'est-ce que ça veut dire Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a 5 ans, il était à 70 milliards. Oui. Est-ce qu'on va leur en vouloir parce qu'ils ont fait des bonnes affaires Non, mais... non mais... Vous voyez, moi, j'ai grandi que... en Auvergne, il y a Clermont-Ferrand. à Clermont- Quoi? Il y a Michelin. Comment a commencé Michelin il y a un peu plus d'un siècle C'est une entreprise qui est un rayonnement mondial. Est-ce que ses salariés sont maltraités C'est pas vrai, ils ne sont pas maltraités. Ce qui est important après, c'est une certaine redistribution de la richesse. Ça, c'est un autre sujet. Voilà. Ça, c'est la politique ben, salariale. Ça, ce sont d'autres éléments qu'il faut rentrer en ligne de compte. Mais je vous en supplie, C'est vrai qu'il y a en fait, intéressement, participation bien dans ces entreprises-là. Dans ces entreprises-là, il y a une façon redistribution façon importante. Importante. mieux, mieux qu'ailleurs. C'est mon combat parce qu'en effet, il y a un lien. Il y a un lien. Ces grandes fortunes-là et la la situation des travailleurs qui se dégrade, la précarité, les bas salaires, les conditions de travail, il y a un lien. Donc moi, je me battrai toujours pour pour dire bah, ça suffit. Mais vous n'avez pas le monopole de la défense des salariés. Nous avons également ah. le monopole de les aider, de les encourager pour les conditions de travail. Non, ce n'est pas votre propriété privée. Plus... Non, pas du tout. Mais c'est là où vous, les vous, travailleurs là où... Non, ça se défendent vous tout seuls. A... Ils, bah Ils sont dans la, donc la rue ayez, demain. Ayez au moins l'élégance de faire la même chose, mmh. ou alors ça ne marche pas. Allez. Donc non mais ce fixe des règles, on les respecte ou alors on mais les respecte oui, oui. pas. Non, chacun, Donc je suis désolé. Chacun il y a, quand va il n'y a, il y a pas de production de richesse, Allez. il n'y a pas de redistribution. Il y a un sujet sur lequel on peut se retrouver, c'est d'améliorer les conditions de travail. Il y a un sujet sur lequel on peut se retrouver, c'est justement des meilleurs salaires, des dividendes, de faire en sorte qu'on soit capable justement de mieux associer les salariés à la redistribution. Ça, oui, qu'il faille progresser, oui. Oui. D'ailleurs, ce sera le, faille la deuxième taxément. partie de notre débat. Mais absolument, les. On peut Jean-Jacques Bourdin, on laisser d'un côté les ceux qui défendent uniquement les salariés, les autres qui ne défendent pas. Pardonnez-moi, je n'ai pas vrai, j'ai été chez l'entreprise également dans ma vie. Je ne pense pas qu'ils étaient mal payés. Et je pense que je les ai accompagnés pour leur conditions de travail. – Jean-Philippe Delceau. Voilà. – Mais vous ne répondez je pas à ma joue. question. N'y a-t-il pas une injustice Vous dites qu'il n'y a pas d'injustice. Moi, je dis, il y a injustice. Qu'en pensez-vous – Moi, je trouve qu'il y a injustice, oui. – Oui, il y a injustice. – oui. Oui, y a injustice. Il y a injustice parce qu'en fait, on s'aperçoit dans les crises. Euh, moi, je vous dis très simplement les choses. Dans ma circonscription, oui. ce week-end, on m'a parlé de pouvoir d'achat. On ne m'a pas beaucoup parlé des retraites, on ne m'a pas parlé du pouvoir d'achat. C'est comment je bouffe, Mais comment le je paye mon salaire aujourd'hui, c'est le coût de la vie Mais, mais absolument, le coup de la mais c'est le coût de la vie qui explose, et ça, il faut le reconnaître. C'est un vrai sujet. Pour ça, vous voyez, c'est quelque chose que nous portons à l'Assemblée, euh, avec Jean-Paul Matin, le président de groupe, sur le partage de la valeur. cest ce que il y a eu euh, des super dividendes. Et il faut reconnaître que dans cette crise de l'énergie, qu'on la connaît, mais dans l'alimentaire aussi, Mme marteau, il euh, y a des entreprises qui se sont enrichies de façon, pour moi, excessive et avec quelque part un niveau d'indécence. D'ailleurs, je de vous rappeler que dans les dispositifs gouvernementaux, vous savez, des différents boucliers qu'on a mis en place, <rire> on va quand même taxer une partie de ces entreprises. Il y a un sujet majeur, c'est que le travail, il faut mieux le rémunérer. Vous savez, ce débat euh, sur le partage de la valeur, il est transversal sur les familles politiques et sur tous les courants de pensée. Non. Parce qu'il y a des montages financiers qui existent sur les ultra-riches, et grâce à certains montages financiers, vous ne direz pas le contraire, ils sont beaucoup plus protégés que ne sont le petit artisan du coin, euh, la petite le entreprise petit patron des de, de PME, de public, PME ça, qui vérité. ne connaît pas l'optimisation fiscale. Connaît, je suis d'accord avec vous, il ne connaît et pas oui. l'optimisation fiscale qui est beaucoup plus facile pour les très grands groupes, c'est la vérité. On ne peut pas dire le contraire. Autant je dis qu'il faut euh, avoir ces grands groupes qui réussissent de manière à pouvoir réinjecter, réindustrialiser, parce que j'ai un bassin des qui a beaucoup, énormément souffert, et donc je m'aperçois quand même que, heureusement que certaines entreprises sont là pour réinvestir, pour autant, l'optimisation fiscale, on doit plus la corriger dans ce pays. Oui, est fausse, la, la corriger. Sur le perron euh, de Matignon, nous avons tous les syndicats unis qui disent, qui disent que, euh, euh, bah, euh, que la décision de la première ministre est grave. Euh, en fait, ce n'est pas très bon pour le gouvernement, cette image-là, non C'est un moment très difficile pour le pays. Est-ce que le pays... Attendez, est-ce que le gouvernement n'est pas en train d'unir à nouveau le front du refus, si je puis dire. Je fais partie de ceux qui nourrissaient euh, l'espoir que ce matin, euh, peut-être par le biais d'une médiation telle qu'on l'avait proposée la semaine dernière, on puisse remettre tout le monde autour de la table. Mm. Cette réforme, elle est pourtant indispensable pour le pays. Je vais intervenir, madame, sur les problèmes de pénibilité. Parce que vous voyez, on vient de parler d'argent, là, tout à l'heure. Oui. Il y a 30 milliards d'euros de déficit structurel de, de retraite chaque année. 30 milliards. Ça, personne n'en parle. Mm. C'est mm. vrai oui. C'est vrai qu'on n'en parle. parle pas dans le débat. La deuxième bas. chose, c'est qu'il y aura moins d'actifs. Alors après, moi, je vais vous dire les choses très simplement. Bien sûr, il y a des gens qui ne pourront pas aller à 64 ans. D'abord, la réforme, ce n'est pas tout le monde à 64 ans. C'est 6 Français sur 10 qui sont concernés. 6 sur 10. Donc, il y a déjà 4 sur 10 <rire> qui échappent à tout cela. Enfin, non, non, c'est une peut... augmentation de 2 ans quand Madame, même. -ce même que... ceux qui, qui ont Madame, droit à des carrières longues, c'est 2 ans de pas... plus. Mais vous m'accorderez quand même... C'est 2 ans de ça... plus. Donc personne n'y échappe. Est-ce que je peux vous dire que personne n'ira, tout le monde n'ira pas à 64 ans Simplement 6 sur 10. Mais vous... deux ans de plus pour tout le monde Oui, madame, mais c'est pas nouveau. Je vous rappelle qu'il y a eu des réformes de Madame Touraine, il y a eu des réformes de M. Evers. Pourquoi on fait cela Aussi parce qu'on a un problème financier, vous le savez très bien. Et il y a des petites retraites, vous dénoncez vous les bien. problèmes des pouvoirs d'achat, je dénonce également. Les petites retraites, elles existent dans ce pays. Vous voyez, j'ai une vieille maman, je peux vous dire exactement ce qu'elle a par mois. Et donc, les petites retraites à 1 000 euros, à 1 100 euros, elles sont là, elles existent. Et c'est scandaleux. Oui, madame. Mm. Mais, mais là, tout le monde est d'accord. Mais, mais tout le monde parle que des 64 ans, mais ça, on ne parle pas des petites retraites. On ne parle pas non plus de. Oui, euh, mais pardon, mais le gouvernement en a très mal parlé. Mais, je, je, parle, je, je, parler. Pardon, je bah, regarde en faisant croire que tout le monde allait toucher. je crois que je fais partie de ces voix de la majorité qui ont dit que. C'est que je l'ai dit et je le répète, on a été très mauvais sur la communication. Deuxième sujet, que je regrette, c'est qu'on ne se mette pas autour de la table, parce que le sujet de la pénibilité que vous avez évoqué à juste titre. Oui. Il y a des métiers extrêmement difficiles pour lesquels on sait qu'ils ne pourront pas arriver à 64 ans. C'est là où, pour moi, ça n'est pas aux parlementaires, oui. ça n'est pas au gouvernement de décider, c'est aux partenaires sociaux à définir oui. les véritables oui. critères qui font que oui. celui qui devait partir à 64 ans avec une retraite à taux plein, peut-être partira-t-il demain à 72 ans. J juste, mais Philippe Vigier, j'ai j'aurais juste un élément important qui est passé sous les radars de la réforme. Et en plus, je suis l'auteur de cet amendement, d'une ouais. clause de du revoyure de la réforme. Oui, je sais. En 2026, je Cette sais. Cette clause de revoyure, c'est une photo pour voir où on en est, comment ça se passe. Est-ce que l'emploi des seniors, on va le laisser dans ce pays comme il est C'est un gâchis humain considérable. Un Français sur trois, depuis 60 ans, de travaille. Oui. Tous oui. les autres. On n'a pas besoin de vous. Vous ne servez à rien. C'est Pôle et emploi. Pourquoi et pourquoi et bien voilà. Dites-moi pourquoi. Et bien parce que le répondre. patronat, il considère qu'ils ne sont pas assez exploitables, qu'ils ne sont vous répondre, pas assez madame. rentables. Donc je... ils sont foutus à la porte. Je, je vais répondre, madame. Ils sont et bien, foutus à la porte à et bien, Pôle emploi. C'est bien, ça, et bien pas madame, C'est pas faux. Voilà. En plus, ça leur coûte cher parce qu'ils ont de l'ancienneté. Je... Hein? Donc voilà, bon. c'est la rentabilité. Le système est guidé par la rentabilité. Terminé, j'ai une question ou deux à vous poser. Et ensuite, donner la parole à Jean-Philippe Pugier. Alors allez-y, allez-y. Allez-y. Allez-y. Peut-être faut-il travailler que trois jours par semaine ou quatre jours par semaine et former un jeune alors que c'est un oui. gâchis humain considérable. Donc justement c'était tout cela sur lesquels on a une loi travail qui arrive, il faut mettre tout autour de la table. Et moi, ce que je regrette, c'est qu'on reste figé uniquement mais sur ce Donc il y avait moyen, me semble de se remettre de, autour de la table. Et Prenons de un discuter. médiateur, ne restons pas bloqués dans ce pays. Vous avez voté contre attendez. la réforme, alors euh, Je euh, n'ai pas voté contre euh, la réforme. Bah euh, euh, euh, J'ai deux questions à poser à Philippe je Vigier. Je votre combat, Philippe, respectez le mien. Philippe Vigier, vous souhaitez que tout le monde se mette autour de la table. Oui, mais je le réclame Aujourd'hui, Vous le réclamez, oui, mais aujourd'hui, – C'est impossible. Vous avez d'un côté la première ministre, le gouvernement, le président de la République qui disent « on ne reviendra pas sur les 64 ans ». Et vous avez de l'autre côté les syndicats qui disent « si vous ne revenez pas sur les 64 ans, nous ne nous mettons pas autour de la table ». Alors que faites-vous Que proposez-vous Vous êtes membre de la majorité. – Oui, ben je vous dis, il faut trouver une médiation. Pourrait pas ah. rester d'un côté de la rivière nommer ça, ça n existe n existe une pas. médiation qui proposait cela nommer une médiation nous vous. nous l'avons proposé les centristes nous ont proposé vous l'avez proposé nommer un médiateur aujourd'hui parce qu'on ne peut pas rester pourquoi figé d'un côté non. ou de l'autre parce pourquoi que les salariés ça serait une solution de sortie peut-être. alors il peut euh, y avait peut-être aussi une autre solution on avait engagé une retraite euh, par point euh, euh, qui était peut-être une bonne réforme mais non, et qu'on a oublié dans, on et la que la le président de la République a totalement oublié on ne sait même pas pourquoi d'ailleurs mais on reste — Il ne s'est jamais expliqué, d'ailleurs. Vous avez une explication ?— Non, parce que d'abord, le système de retraite, c'est extrêmement compliqué. — Oui. Non, non mais ça, quand oui. je dis très compliqué, c'est... Même oui, mais... quand vous connaissez un peu le sujet, vous n'en connaissez oui. que le dixième. Pour avoir l'humilité... Oui, — c'est vrai. Les non, non, non, c'est vrai. — régimes spéciaux, vrai. à l'intérieur des régimes spéciaux, des règles dérogatoires, des oui. financements dérogatoires de l'État, enfin bref. Euh, là où je retrouve euh, M. Delsol, c'est que, naturellement, et je vous le dis, Mme Marteau, euh, moi, je suis attaché au régime par répartition. Et ma famille politique a même proposé, d'ailleurs, des, des financements annexes, soit en cotisant en plus, par exemple pour les patrons, soit en allant chercher, peut-être, au travers de la flat tax, donc euh, l'imposition euh, des ressources complémentaires, mais en l'espèce, à l'heure actuelle des choses. Du fait même qu'il y aura moins d'actifs, il faut bien que l'on s'en sorte, il faut bien qu'on apporte des retraites d'essence. Vous je moi, dans un territoire rural où les gens ne sont pas riches que vous êtes sensible à ce mot-là et ce, il me l'envoie des SOS. Et ce qui risque de se passer, c'est qu'il y aura des systèmes de capitalisation qui vont se développer et qui vont se en marge. renforcer bien sûr dans les prochaines années. Et c'est ça la difficulté. Et donc il faut vraiment que l'on en sorte, c'est pour ça que le dialogue pour est enrichir, tout n'est pas les ultra. tout n'est pas bouclé, tant s'en faut et au contraire les, les voies du dialogue, elles font qu'il faut les renforcer sur les régions spéciaux oui. pardonnez-moi, on a mis la règle du grand-père. La règle du grand-père, vous la connaissez comme moi, c'est-à-dire que celui qui a 25 ans à l'heure actuelle, il a le régime spécial qui est assuré pour toute sa vie. Mais est-ce que c'est juste qu'un chauffeur de bus à Paris travaille 10 ans de moins que chez moi dans mon département C'est totalement injuste. Est-ce que les connaissances sont plus pénibles Non. Là, vous défendez l'indéfendable. Défendre comme j'ai assisté à l'Assemblée nationale, la défense du système de la Banque de France, pardonnez-moi. Non mais vraiment, qui est, est un système, un régime spécial qui, évidemment, qui a un siècle et demi d'existence. Dans la vie, les choses, Bien. elles sont en capacité d'évoluer. Et on ne peut pas, justement, comme cela, faire en sorte que vous qui êtes attentif aux plus faibles, ben les plus faibles, malheureusement, ne sont pas Bien. suffisamment ça Sinon, en les autres. j'ai une différence avec vous, je ne ah. suis pas d'accord. Ah ah ben, ben, je vais avez... vous dire pourquoi. Vous avez le droit <rire> je, Non, mais je vais vous dire pourquoi. Euh, parce que quand vous baissez les cotisations, vous diminuez par définition le budget ouais. de la Sécurité Sociale et de l'ensemble des... Non, écoute, Pardonnez-moi, du... oui, mais écoute, mais... Ben, oui, oui. Si vous voulez diminuer les cotisations retraite, vous faites quoi Vous donnez du pouvoir d'achat aux retraités, on est d'accord. Bah oui, Mais oui. Moi, on ne parle pas que du problème du... Moi, j'aurais parlé du partage de la valeur. Oui, du partage la de la valeur. Il y a la rémunération du capital, oui. la rémunération du travail. Mmh. Je pense que l'équilibre n'est plus assuré à l'heure actuelle. Oui. Et là-dessus, il y a un vrai un travail transversal qui se fait à l'Assemblée. Nous portons, en tout cas nous les centristes, que nous sommes attachés à cela. La feuille de paye doit être mieux rémunérée. Que vous soyez à la retraite ou que vous soyez au travail. Et cette feuille de paye mieux rémunérée, c'est par le salaire direct et par le salaire indirect. C'est ça que je crois beaucoup à cet intéressement, à cette participation. Mais ce n'est pas nouveau. C'est un débat dans le pays qu'on a depuis... D des hein. Mais oui, mais justement là-dessus, nous n'avons pas fait le chemin que nous aurions dû accomplir. Le sujet du pouvoir d'achat est un sujet Absolument Mais majeur. – Et attendez-moi que lorsque vous avez des entreprises qui, par exemple, ont eu des... Les explosions de dividendes ces dernières années, elles devraient plus taxer. C'est pour ça que nous proposons une taxation sur les superdividendes. De manière à ce que si, par exemple, vous avez une explosion qui est, ou lorsque cette augmentation est, est de plus de 20% par rapport à ce qu'on a connu sur la médiane des deux ou trois dernières années, c'est quelque part, il y a eu un. Euh, et et les profits de la, la crise et, et, et ceux qui profitent de la crise pour l'énergie et eh, pour d'autres domaines. Vous savez, moi, je pense, oui. on a pas tout à l'heure parlé des, des petits industriels. J'ai plein d'industriels qui m'ont sensibilisé, des boulangers, des artisans, qui m'ont dit, voilà, ma facture, elle passe de 20 à 60 000 euros. Comment, je fais, mais Comment sûr, je fais Comment hein. je fais je suis même allé un jour, dans un village de ma circonscription, voir avec le boulanger comment on allait calculer le prix de la baguette, voir s'il était acceptable par l'usager, parce qu'il était devant un mur, le mur de l'énergie. Mais aujourd'hui c'est l'énergie, demain ce sont les matières premières. Regardez sur les marchés publics, on voit que tout est en train d'exploser, notamment en matière de construction, des bâtiments, travaux publics. Ah oui, oui. Donc ce partage de la valeur, c'est un sujet qu'on ne peut plus écarter. La rémunération du capital ne peut pas être au même niveau que la rémunération il, du travail. Il, il y a fallait sujet... peut-être d'ailleurs passer par là avant d'engager la réforme des retraites, entre nous. Mais Jean-Jacques euh, Bourdin, Jean bon... Bourdin, on pouvait le faire en tout cas en même temps, pardonnez-moi, tout à l'heure j'ai fait mais... une sorte oui. d'allusion en expliquant oui. qu'on pouvait. Au lieu, de, les... au lieu de ce... ce, ce, ce, ce, ce, ce formaliser totalement, formaliser totalement, hein, de se concentrer uniquement sur cette réforme des retraites. Parce qu'on a commis l'erreur. L'erreur, c'est d'avoir fait. C'est d'avoir n'importe travailleurs Moi, j'ai fait parce que c'est qu'on a mis En place, plein de dispositifs, plein de boucliers. Mais ses amis, la Nupes, les insoumis, et le Rassemblement national, il n'y en a pas un qui a voté tous les dispositifs. On a mis plein d'outils. Savez-vous combien on a injecté ?– Et quand Vous n'avez même pas voté l'indexation des salaires sur les prix. L'indexation des, des salaires sur les prix, c'est le minimum. C'est la base. – Vos amis politiques, politiques n'ont jamais voté le moindre des dispositifs que nous avons mis en place depuis plusieurs mais, années. – attention, ce ne sont pas les amis politiques. <rire> – bah, On les connaît, on sait qu'il y a des colligences fortes. Un petit peu, on le reconnaît quand même. – Non, je suis en train de parler quand même à un membre euh, de la majorité qui a refusé a expliqué qu'il ne fallait pas indexer les salaires sur les prix. Il n'y a pas de bouclier arrivé pour les Français Il n'y a pas On ne demande pas la manche. Et je vous rappelle que l'Esprit est, est indexé charité. sur l'inflation. Enfin, je me permets ah, de vous oui. le savez parfaitement.